L'application Photospeak permet la création d'un avatar parlant. Lorsque j'ouvre l'application, je peux aller sélectionner mon image que j'ai préalablement enregistrée dans mes pellicules. Je dois identifier les yeux et la bouche pour créer un effet le plus naturel possible et appuyer sur le crochet en haut à gauche. Lorsque je suis prête, je peux enregistrer mon message. Au référendum de 1980, j'ai demandé aux Québécois de se prononcer sous la souveraineté du Québec. Lorsque mon enregistrement est complété, je le nomme. Les trois petits points me permettent finalement d'enregistrer ma vidéo dans ma photothèque. Les possibilités d'exportation de la photothèque sont alors disponibles. J'ai demandé aux Québécois de se prononcer sous la souveraineté du Québec.